Salut dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel euh, Bon mais bah, là on est sur quoi bah, on est sur euh, bah, des frelons asiatiques, encore des frelons asiatiques hein. Comme d'hab, hein. c'est la saison, c'est la saison, il y en a pas mal C'est pas encore une énorme saison mais il y en a pas mal Donc là c'est encore un nid très mal placé Je vais vous montrer euh, dans un tas de bois Allez on va voir ça, allez On est dans une petite maison dans la commune de Salles-sur-Garonne euh, Pas loin de chez moi, pas très loin ah, 10 minutes en voiture Allez, je vous montre où il est placé. Et après, j'irai m'habiller, traiter tout ça. Alors, on est dans le jardin, là. Vous voyez un petit jardin. Il y a deux tas de bois. Un petit tas de bois et en plus, un tas de, de ronces, hein, j'ai l'impression, ou d'herbes de, de, ou coupées. Et le nid de frelon, il est là de l'arbre. Et je vais vous montrer. Il rentre par ce trou-là ça rentre là dedans donc il va falloir que je m'habille que je lève les branches et là qu'est ce qui va se passer il va se passer qu'il va, qu va avoir des attaques donc ils ont plein de petits ils ont plein de chiens donc je leur ai demandé de rentrer les chiens au cas où parce que ça va voler de partout donc on va bien se protéger mettre les lunettes et ben, je vous dis à tout de suite Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va éteindre la voiture quand même Allez, c'est parti, c'est parti, on va aller voir ça On est équipé, on a les lunettes, on a la combi, elle est bien fermée, la sécurité avant tout Allez, c'est parti On va aller voir ce petit tas 34 degrés allez on va aller voir ça de plus près alors on a dit que ça arrivait par ce trou là donc il va falloir lever un peu on va essayer de lever ce que ça donne alors, où est -ce qu il est passé voilà, on voit des frelons ici Et ça sort de là mais on voit pas le nid encore je voudrais vous montrer le nid ah, on voit une partie du nid regardez moi comment il est bien caché celui là un petit malin mais bon il est dans la commune de chez des là est-il hein Regardez-moi comment il est beau ce nid ah, Avec des larves et tout oh, Comme je vous ai dit, on a droit des attaques Et là on est bourré d'attaques Bourré, bourré d'attaques Allez, on va mettre le produit On ouvre la manivelle Maintenant qu'on a accès au nid c'est un peu dur il est bien fait celui-là il n'y a pas trop d'espace entre les galettes voilà me suivre allez on va aller voir le nid on va essayer de voir ce que ça donne il voilà, ya des points en blanc qui sort c'est plutôt pas mal voilà. allez moi tout ça allez moi tout ça Voilà. Imaginons la personne civilité, je vais vider le tas, je vais jeter ça à la déchetterie. Elle ne voit pas les allers-retours de frelons. Ben, C'est une grosse attaque et grosse piqûre et accident. Euh, voilà, mes dessins, on urgence, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Alors je ne sais pas, mais l'écran il est rempli de, de venin. J'espère que ça ne va pas trop euh, être flou. Euh, ben, écoutez, je vais m'éloigner de là. Et, euh, parce que là, il y a une grosse attaque avant de, de me déshabiller ouais, Je vais me laisser la caméra sur moi et on va voir jusqu'où ils me suivent Dommage que je n'ai pas le téléphone parce qu'il y aurait une belle photo à faire sur la GoPro parce que c'est rempli, rempli de frelons Allez, on va commencer à s'éloigner, vous voyez Le taille là-bas Toujours des frelons qui me suivent En que j'ai les lunettes, j'aurai du, du venin à les yeux là. Toujours un qui reste sur l'écran ça commence à s'éloigner. Les frelons en laissent tomber un peu. Voilà, encore une intervention urgente, très dangereuse pour les gens. Voilà, faites attention au va-et-vient de point fixe d'insectes volants, surtout les frelons. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Euh, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et euh, je vous dis à très bientôt, les Dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelons